pour faire ce bandeau, je vais utiliser la laine, la laine au kilo, je vais utiliser sur deux. Normalement j'utilise un crochet 3 ou 3,5 pour la travailler, mais là je vais utiliser un crochet numéro 6,5 pour faire ce, ce, ce bandeau au crochet tunisien. Donc le crochet tunisien, j'ai un crochet tunisien comme ça, il y a plusieurs, il y a différents crochets, Moi, mon crochet c'est un crochet numéro 5. Il ressemble à un crochet ici, mais ici il ressemble à une aiguille, d'une aiguille à tricoter, regardez, ça c'est sa taille, c'est le numéro 5 que j'ai, Avec, il ressemble à un crochet, mais là je ne vais pas l'utiliser pour ce travail, puisque c'est seulement un bandeau, et je vais utiliser que 16 mailles, donc je vais utiliser ce crochet ici, numéro 6 et demi, euh, vous vous... Vous, faites, vous utilisez le crochet qui convient à votre, à votre fil. Donc on commence par faire notre nœud. Je fais mon nœud et là j'introduis mon crochet et je vais faire 16 mailles. 13, 14, 15 et 16, voilà j'ai 16 mailles, qu'est-ce qu'on fait ensuite, normalement j'introduis mon crochet dans la, pas dans la première, je saute la première maille, je vais sur la deuxième, j'introduis mon crochet et je tire le fil, donc je vais faire ça pour toutes les mailles, on introduit le crochet, j'introduis le crochet, je fais un jeté, je tire le fil, et je garde les mailles sur le crochet. Je garde mes mailles, non. allez, continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà, j'ai 16 mailles sur mon crochet. Alors on commence par faire, euh, par faire euh, je fais un jeté et je laisse tomber la première. Je fais un jeté, pardon, on fait un jeté et je laisse tomber les deux suivantes. Donc, un jeté, on laisse tomber les deux suivantes, un jeté les deux, ainsi, juste la première qu'on laisse qu'une seule maille, qu'on laisse tomber qu'une seule maille, le reste on fait un jeté et on laisse tomber deux, on va deux par deux jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule maille sur le crochet. Ça c'est les points de base, c'est le point de base de, du crochet tunisien il est très facile jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule maille sur notre crochet voilà la dernière j'arrive à regarder ce qu'on obtient on obtient donc j'en obtiens des fils verticaux ces fils verticaux c'est sur ces fils qu'on va travailler je fais un j'introduis euh, mon crochet dans le, dans le fil vertical et je fais un jeté, j'introduis mon crochet, je fais un, je fais un jeté et, et je garde les mailles sur mon crochet, voilà, okay. j'introduis mon crochet dans ce fil vertical, je fais un jeté et je tire une boucle, voilà, j'introduis un jeté, je tire la boucle, et ainsi de suite, c'est ce, ce rond qu'on va répéter, jusqu'à la fin, c'est les fils verticaux, juste ces fils verticaux qu'on voit là, et on introduit le crochet dans ce fil vertical, un jeté, je tire et je laisse la boucle sur le crochet. Pour toutes les mailles, on fait la même chose. Et là, la dernière, on tourne le travail. Vous avez deux fils là. On prend ces, on, on s'introduit sous ces deux brins, sous ces deux fils, et un jeté. On, et on sort une boucle. Voilà. Et il faut compter nos mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, on avait commencé avec 16 mains. Il faut garder toujours les 16 mains. On fait un jeté et on laisse tomber la première boucle. Un jeté et on laisse tomber les deux boucles suivantes. Après, on va la, juste la première. On laisse une première boucle, une boucle, une seule. Après, on laisse tomber deux par deux. On les fait tomber deux par deux. Vous faites un jeté. Et vous laissez tomber deux boucles vous introduisez et vous les laisse tomber voilà comme ça voilà je fais mon jeté je m'introduis dans les deux boucles et je les laisse tomber Comme ça, jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule boucle sur votre votre crochet Regardez ce que ça vous donne. Après, là, vous voyez qu'il y a plein de trous. Mais plus on continue, plus les trous vont se fermer comme au premier rang. vont être comme ça. Là, quand vous faites comme ça, ben, je, je, je me suis dit la première fois, oh, il y a plein de trous. Mais après, non. Il reste pas. Donc là, j'ai encore les fils verticaux. Hein, ils sont là, mes fils verticaux. Regardez. Donc, c'est très facile. Alors, j'introduis mon crochet sous... Le premier, et je fais un jeté, je tire une boucle. Je vais sur l'autre, le suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Encore une fois. Pour un bon dos, c'est facile. Hein? On continue juste droit. Continue comme ça jusqu'à la fin du rond après regardez comme je disais hein, les trous qui se ferment on les voit plus comme avant mais là quand vous travaillez sur le rond sur le moment il y a plein de trous mais après non il, a, il descend c'est très joli c'est ça va être très chaud donc on continue on continue jusqu'à la hauteur souhaitée. d'abord on continue sur ce rond et ensuite on on fait comme on avait fait tout à l'heure. On commence par laisser tomber une boucle, puis deux par deux, et on recommence le travail. Et on continue à travailler comme ça, jusqu'à la fin. Quand on arrive à la dernière, on tourne le travail, on a les deux, on a les deux là, pour qui forment la maille, les deux brins, on s'introduit dessous. Et je fais un jeté, je fais un jeté et je sors une boucle. Voilà. Et vous comptez vos mailles. Ne laissez pas, vous devez toujours avoir le nombre de mailles que vous avez fait au départ et vous continuez. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va, on va faire un jeté. Laissez tomber la première boucle. Un jeté. Laissez tomber deux boucles jusqu'à la fin du rond. Et puis on s'introduit encore une fois sous les fils qu'on aura. Et on refait ces deux ronds, jusqu et on travaille jusqu'à avoir la hauteur souhaitée pour le pour votre bandeau. J'ai fini. Alors, je vais vous dire combien j'ai fait. Je vais mesurer. Je ne pas encore. J'ai essayé sur euh, ma tête, pas. Donc là, j'ai 56. 56. Donc euh, 55. J'ai 55 cm ça c'est <rire> okay. 55 cm et j'ai pas j'avais fait le dernier rond et coupé le film mais je, je voulais le refaire avec vous donc euh, le dernier rond qu'est-ce que j'ai fait j'ai travaillé comme on, a, on avait dit comme on avait dit au début et le dernier rond qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris j'ai pris le j'ai introduit le crochet et j'ai fait comme ça et j'ai fait des mailles coulées parce que vous voyez là si je laisse comme ça il y a ces trous c'est pas très joli alors je je, j'introduis le crochet ici et je fais une maille coulée je vais faire des mailles coulées jusqu'à la fin et comme ça ça ferme ça ferme les trous Vous, euh, vous terminez et vous coupez le fil en le laissant, laissez le fil lent pour pouvoir coudre. Après moi je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Hein, mon fil n'est pas très lent, regardez. Il n'est pas très long mais vous laissez le fil lent pour pouvoir coudre avec. On va coudre ensemble. J'aime bien quand euh, ce crochet, ce travail de crochet tunisien, on dirait que c'est des tissus, c'est tissé. C'est différent du crochet normal. Voilà, je termine. Je ne fais que des mailles coulées, voilà, j'introduis le crochet et... Je fais sortir les deux boucles. Et la dernière aussi. Voilà. Regarde. Et comme ça, à deux faces. Donc, si ça avait deux... Si les faces étaient identiques, on aurait cousu sur n'importe laquelle. Mais là, comme il y a deux faces, ça c'est la face interne et là, c'est l'extérieur. Donc, je vais prendre comme ça et je vais coudre avec l'intérieur la, la face la face à l'intérieur je vais faire comme ça regardez on va faire comme ça et et comme ça les deux bouts on introduit l'un dans l'autre et là dans ce fil le fil long qu'on avait laissé si vous laissez le fil là, vous l'introduisez moi il n'est pas très long vraiment. Donc, j'utilise je l'introduis dans mon aiguille et je vais commencer la couture. Donc, on fait comme ça et je vais faire des points comme ça qui passent sur les quatre les quatre les quatre petits bouts les quatre parties. Donc j'introduis dans la première maille, ici et ici, et enfin là. Donc. Je reviens sur la deuxième maille. Je vais sur la troisième maille, et ainsi de suite, je vais faire ma couture. Euh, introduisez votre aiguille dans toutes les mailles Et là, ce fil-là, je peux faire comme ça. Ou le coudre après, je peux le laisser pour après. Vous revenez, renforcez votre euh, couture et c'est tout. On le fait comme ça. Ça peut être un cadeau de dernière minute que vous préparez en quelques. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est rapide à faire. Je continue à, à coudre hein, pour cacher ces fils et après vous tournez votre travail et vous avez votre hein, j'introduis les fils hein, je vais les cacher après et vous aurez votre headband très joli je vais cacher les fils et on se retrouve notre uh, not not, uh, not bandeau chauffe oreille est maintenant prêt, j'ai caché tous les fils, hein, on ne voit plus rien, la couture elle est là, on ne voit rien, je l'ai retourné, on le retourne, faites comme ça, et ça y est votre bandeau est prêt, c'est vite fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps, donc c'est joli, c'est différent, c'est différent du crochet habituel, et c'est assez joli, je trouve. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire. Et si vous l'avez vraiment aimé, aimé mes explications, faites-le moi savoir. Et à la prochaine vidéo, Inchallah.